L'Indre, 280 km, un affluent de la Loire, traverse 59 communes dans trois départements, Le Cher, L'Indre-et-Loire et l'Indre. Et Saint-Genoux, à moins de 10 km du parc naturel de la Brenne, est une commune rurale, un millier d'habitants, une terre de polyculture baignée par l'Indre. Au cœur de la commune, le seuil des Chintres, une retenue de roches et de béton, a été construite à la fin des années 80. En amont de l'ouvrage, sur 600 mètres, un plan d'eau destiné à la pêche a été créé. 30 ans plus tard, cette retenue mesure plus de 50 mètres de large, pour parfois moins de 20 cm de profondeur à l'étiage. Complètement ensablée, elle empêche les sédiments de transiter. Une fois que le seuil a été installé, le sable a commencé par s'accumuler, et donc on se retrouve dans cette situation aujourd'hui qui entraîne une prolifération euh, d'algues hein, euh, comme on voit là actuellement euh, sur toute la surface en fait. L'ouvrage en aval a créé une chute d'eau qui perturbe le franchissement des différentes espèces de poissons migrateurs et a donc des conséquences sur le milieu et les usages. Avec un seuil on a euh, une retenue, une retenue qui va du coup forcément euh, se réchauffer beaucoup plus vite qu'un cours d'eau qui coule. En septembre 2020, le chantier est lancé deux semaines de travaux pour la suppression du seuil sur 32 mètres de large. L'ouvrage est arasé et 300 mètres cubes de blocs sont extraits. On a d'abord commencé par créer une échancrure pour vider la retenue progressivement. L'idée c'est de pouvoir travailler à sec le plus possible afin de ne pas impacter le milieu. Il y a beaucoup d'éléments de béton de récupération qui avaient été utilisés, des poteaux électriques, des bordures de trottoirs. Pour le reste, des blocs de calcaire naturel, on a choisi pour une raison de coût de les réutiliser pour réaménager le site, resserrer le lit de la rivière. Ce qui a changé, c'est un abaissement du niveau d'eau d'environ 1m10-1m20. Un an après l'effacement du seuil et la suppression d'une hauteur de chute d'un mètre quinze, le transit sédimentaire et la continuité piscicole sont rétablis. Il y a des graviers qui sont présents pour tout l'aspect piscicole qui sont vraiment des habitats potentiels par la suite. Donc c'est un véritable bond en avant sur ce secteur-là. La rivière est complètement transparente. Donc on peut avoir des échanges entre la faune aquatique, que ce soit les poissons, les insectes, l'anguille qui est un grand migrateur, des petits migrateurs comme le, le brochet, la vandoise, doivent parcourir des grandes distances pour accomplir leur cycle de vie. L'effacement du seuil ici sur Saint-Genoux va permettre d'améliorer le fonctionnement global de, de l'écosystème. Quand il n'y a plus le seuil, on se retrouve avec des découlements libres, de l'oxygénation qui permet aussi au cours d'eau d'avoir une capacité épuratoire beaucoup plus importante. Sur ce bassin versant, dans le département, c'est le premier chantier d'effacement sur l'Indre. Le coût des travaux, 25 000 euros, a été financé à 80% par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, 20% par la région Centre-Val-de-Loire. Donc on est vraiment voilà, sur, des, sur des niveaux de financement qui sont extrêmement forts euh, parce que euh, ça répond euh, beaucoup mieux et beaucoup plus vite à des objectifs de qualité. Initié par la communauté de communes Val-de-Lindre-Brenne, le projet a été piloté par le syndicat d'aménagement du bassin de l'Indre. Le Sabi 36 regroupe aujourd'hui 9 communautés de communes, 77 communes et travaille sur la gestion de 1600 km de cours d'eau. On a travaillé avec la communauté de communes, les élus du territoire, les riverains aussi qui étaient présents dans les différents copiles. C'est le financement idéal. puis On a mis en place des moyens humains, tout ce travail de réflexion et de concertation. Donc si en plus on arrive à dire aux gens, on va avoir une réalisation qui a du sens, on va, euh, on va restaurer la qualité environnementale d'un milieu sensible et ça ne coûte pas de sous, bah, tout le monde adhère ce qu'on a voulu montrer surtout c'est que voilà un effacement de seuil c'était tout à fait acceptable pour l'ensemble des usages hein, que ce soit pour la pêche que ce soit pour l'abreuvement des troupeaux pour l'activité canoë d'un point de vue paysager ça a son intérêt euh, également hein, d'un point de vue diversité biologique euh, on a de la végétation là où il n'y en avait pas avant c'est le meilleur outil euh, la continuité euh, pour répondre à des exigences de qualité d'eau. Aujourd'hui, au niveau de la région centre val de loire on doit être à 25% de masse d'eau qui sont en bon état. L'objectif qui est fixé, c'est euh, plus de 60%. Donc effectivement, il faut continuer à aller dans cette direction. Le rétablissement de la continuité écologique va donc permettre d'améliorer le fonctionnement global de l'écosystème sur 15 km de cours d'eau en attendant de prochains chantiers sur l'Inde.